Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui ça va être une petite vidéo rapide, je vais vous donner un petit conseil quand vous partez en vacances pour éviter de ramener des punaises de lit à la maison. On a déjà fait une vidéo sur la punaise de lit, avec la fiche technique, je vous ai fait une petite vidéo aussi sur la machine à vapeur sèche pour tuer les punaises de lit, je vous avais déjà donné un petit conseil de ne pas mettre la valise sous le lit pour éviter de ramener des punaises de lit, mais un autre petit truc que vous pouvez faire aussi pour éviter, c'est un petit objet qu'on met dans, dans la valise. Ça tue les punaises de lit euh, si vous dormez dans un endroit où c'est infecté. Je vous montre ça. Vous voyez cette petite tablette. Alors je ne vais pas l'ouvrir, hein, mais c'est une petite tablette qu'on met dans la valise. Alors je vous explique. En fait, cette tablette, quand vous êtes en vacances, vous partez une semaine en vacances, vous êtes à un endroit, vous n'avez pas fait, vous avez vérifié, vous n'avez pas fait attention s'il y avait des punaises de lit ou pas. Et puis quand vous avez fini vos vacances, vous rangez toutes tout vos affaires dans votre valise. Et c'est là où vous pourrez peut-être les petites punaises cachées quelque part dans les coutures, dans les habits. Et là, ça peut être le cauchemar pour vous. Mais vous prenez ça. Alors bien entendu, il en faut un par valise. Donc il en faut peut-être plusieurs si vous avez plusieurs valises. Et vous mettez ça dans la valise. Ça détruit les punaises en 4 heures chrono. En quittant votre hôtel, éliminez tout le risque de ramener dans votre valise des punaises de lit vivantes chez vous. Vous voyez Donc vous mettez ça, vous l'ouvrez, vous mettez ça dans votre valise. En 4 heures, ça tue les punaises. Vous arrivez chez vous. Si, vous, si les 4 heures ne sont pas passées, vous laissez votre valise fermée avec, avec la tablette. Et après, ce qui est bien aussi avec ce produit, c'est que... d'extruction des punaises de lit en 4 heures... Active pendant cinq semaines en utilisation continue ça veut dire que quand vous rentrez chez vous vous prenez votre petite tablette et vous la mettez sous le matelas et ça va être actif pendant cinq semaines donc ça tue les punaises que vous aurez pu peut-être ramener dans votre valise et si il y en a une plus costaud que les autres qui a réussi à résister et qui a réussi à s'échapper de la valise et automatiquement qu'est ce qu'elle va faire elle va aller dans votre lit vous mettez votre tablette sous le matelas et pendant cinq semaines ça va agir donc, c'est quand même un produit plutôt sympa. Ça coûte entre 7 et 10 euros, selon les sites internet où vous pouvez l'acheter. Ça se trouve sur... Euh, moi, je l'ai acheté sur Amazon. Hein. Il y aura un lien direct sur euh, Amazon dans la description. Pour ça, vous cliquez dessus. Si vous voulez l'acheter, ben vous pouvez l'acheter. Voilà. Donc, ça reste pas mal. C'est un petit investissement. Euh, mais ça peut éviter après un gros traitement à la maison et qui va coûter très cher. Voilà. Donc, je vous remontre encore la petite tablette. Après, j'imagine qu'il y a d'autres marques qui font ça, donc ça à vous de comparer, mais celui-là, euh, il, il a des bons retours, il est efficace. Donc Bon, voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ce petit conseil vous a plu. Comme ça, vous pouvez partir en vacances tranquillement. Les vacances d'hiver se terminent, euh, on va arriver aux vacances de Pâques, après il y aura les vacances d'été. Ce genre de petits produits, ça peut être très intéressant. Et ça coûte pas si cher que ça, en fait. N'hésitez pas à me dire... Qu'est-ce que vous pensez de ce produit Est-ce que vous le connaissez Peut-être que certains d'entre vous le connaissent ce produit. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les Dédé.